Donc le battu qui conclut les pas, un petit truc puisque très, très souvent les gens qui apprennent à danser font ceci, ils font l'appui, le, le, puis ils vont faire le battu et ils vont se poser sur le pied extérieur. On ne peut pas repartir si on fait ça, donc pour pailler ça, la clé c'est de faire mon appui, mon battu et ça, mais en accompagnant. Je pose, j'accompagne, j'accompagne. C'est-à-dire, je pose, je fais et hop et hop. Ou je peux remplacer ça par deux petits appuis à la fin. Je pose, je bats et deux appuis. Et comme ça, je peux repartir avec le bon pied.